Didier. Didier Ménétré, euh, toi tu es installé à Saint-Malo. Saint-Malo, en, Saint en Bretagne. Et depuis combien de temps En fait, depuis combien de temps tu as commencé à exercer toi J'exerce depuis 1973, en gros. Mais, euh, Et l'implanto J'ai commencé à l'implanto à peu près 5 ans après mon installation, donc euh, dans les années 80. Et en fait toi tu es arrivé comment à l'implanto Parce qu'à l'époque j'imagine qu'il n'y avait pas tout ce, ce qu'on a, qu a aujourd'hui. Ça arrivait comment en fait Expliquez un peu ce... Alors, déjà j'avais lu quelques publications, publications. Hein, des publications de, des pionniers. On a, à l'époque il y avait Cherchev, il y avait Sialom et d'autres ouais, qui des avaient essayé hein. de mettre des, des implants. À l'époque ça avait une très mauvaise presse parce que tout le monde disait que c'était pas fiable, qu'il y avait beaucoup d'ennuis et c'était vrai qu'il devait avoir beaucoup de soucis et que quelquefois ils avaient des réussites, ce qui fait qu'heureusement qu'on a eu ces gens là quand même pour démarrer, sinon ben on n'en serait qu'à la case départ, et euh, par la suite euh, est venu Brandmar qui a, a, a découvert intégration. Donc Comment ça s'est fait C'était un chirurgien cardiovasculaire qui en mettant des petites tiges en titane dans l'os, des bras de, de certains patients, étudiaient la vascularisation, pour voir comment se reformer les vaisseaux. Il regardait au microscope à l'intérieur des petits tuyaux de titane qu'ils avaient mis dans l'os. Et une fois qu'il avait compris comment fonctionnaient les, les vaisseaux, la vascularisation, il a voulu enlever les petits, les petites, les, euh, les petits tubes tuyons. de titane. Et impossible de les enlever parce qu'ils s'étaient intégrés à l'os. Et ça lui a donné l'idée de placer euh, des implants parce qu'il avait une équipe de chirurgiens avec lui. Et c'est comme ça qu'a commencé la découverte sur l'osto-intégration, qu'après on est venu à l'implantologie, parce qu'ils se sont dit finalement, si les implants prennent dans l'os mmh. ici, ben, ça peut aussi prendre dans l'os, dans la bouche des patients. Et fou, puis hein. ouais. l'histoire a démarré comme ah, ça, ouais. avec Brandmark, mais un petit peu avant, un petit peu avant, je pense que c'était dans les années 60-70, 65-70, les découvertes de Brandmark. Donc c'est pas d'ailleurs. Ce, cette histoire-là est vraiment intéressante, parce que c'est vrai que moi, je ne savais même pas que tu, tu m'as appris ça, que le, la est venue en fait... Des, du. Bah, comme souvent, c'est hein, com complètement le hasard. Ouais. Voilà. C'est quelque chose d'empirique. Chirurgien de cardiovasculaire, en étudiant la chirurgie vasculaire, en mettant des petits tuyaux en titane dans l'os, ils se sont aperçus que l'os venait se, se, se coller à l'os, voilà. s'intégrer à l'os et que ça devenait indissociable. Et, et donc, toi, après, tu te rappelles euh, la première fois où tu as posé ton implant Oui. Alors, mes premières poses d'implant, alors déjà, pour commencer, j'ai je me suis intéressé à l'implantologie, j'ai commencé à m'intéresser à l'implantologie quand j'ai eu le déclic qu'un grand professeur de maintenant m'avait fait découvrir à l'époque. C'était les appuis tricorticaux qui avaient été inventés par Jean-Marc Juillet, hein, qui, était, qui était associé à l'époque avec le docteur Scortici. Ouais. Et Jean-Marc Juillet avait inventé un implant qui s'appelait le T3D, qui était un, un implant à insertion latérale qu'on posait en faisant une, une ostéo incision latérale et que, qui permettait de poser des implants euh, avec des appuis tricorticaux. Et moi, ça m'a séduit parce que euh, même Brandmark, euh, sur lesquels j'avais lu pas mal de, de, de choses, finalement, j'avais l'idée de l'osso-buco. Hein, on voit très ouais, bien ce que ouais, c'est ouais. qu'un osso-buco avec la corticale à l'extérieur et la médullaire à l'intérieur ou finalement à l'intérieur de l'os, il n'y a rien. Et je m'étais dit, c'est bien de mettre un, une vis ou un implant, mais finalement en l'intérieur il n'y a rien. Et je me suis dit quand même ça ça me paraissait dangereux et tout le monde, tous les implants avaient mauvaise presse parce que justement on ne savait pas trop encore le biologique, comment ça fonctionnait. Et là, en lisant l'implantologie, qui a été le début de l'implantologie basale avec Jean-Marc Juillet, il y avait des appuis tricorticostères qui y avait un appui là où on perforait les os à la rentrée mm -hmm. euh, supérieure et des appuis à gauche et à droite. Donc trois appuis, pour moi un triangle c'est la seule structure de l'espace qui soit indéformable, un parallèle de pipettes on peut, le, on peut le faire bouger, un carré, on peut le faire bouger, un rond, on peut, on, on peut le faire bouger, par contre, un triangle, c'est la seule structure de l'espace qui soit indéformable. Et là, l'implant avec des appuis tricorticaux, je me dis, ça, c'est pas possible, ça, on peut, ça peut pas s'enfoncer, s'il y a un air en dessous, c'est pas c'est pas dangereux, c'est bloqué. Donc là, ça a été le décliqué. Et là, très rapidement, je me suis retrouvé un peu par hasard à suivre un cours de, du docteur Scortesi à l'hôpital de la Riboissière à Paris. J'ai pris mes premiers cours d'implantologie basale à l'époque, sur deux temps. disques implants. Et là, c'était dans les années 80, à peu près. Ah, donc toi, as connu plus... le tout début de l'implanto ah, ben, C'était le tout début, puisque Gérard Scortesi, au début, avait un... Euh, avait pour pratiquer les incisions et le docteur Scortesi a sorti un disque, une scie, une scie à os qui avait la forme d'un disque et au départ c'était la, la scie qui faisait la tranchée on coupait la scie et la haute, on laissait la scie. La hauteur dont tu avais besoin. On laissait la scie à la hauteur dont on avait besoin. Ça a été le tout départ. C'est un filetage aussi pour se mettre dessus C'était comment ça euh, collé, comment Au départ, ça... je pense que c'était ouais. du collage qui devait du collage, au ouais, départ. Ouais. Et puis, ouais. puis assez rapidement, ils se sont dit, ben bah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le enfin, docteur Scott ici a, a, a, s'est dit, le cutter, on va s'en servir vraiment uniquement pour faire lostéo la, la, la, incision ouais. Et ensuite, on, on placera l'homologue... De, du cutter qui est un petit peu homologue supérieur pour être bien coincé dans l'os qui permettait après un impactage un peu précis, de bloquer, d'avoir un blocage primaire immédiat Donc là, j'ai compris que l'implantologie, pour moi, était quelque chose de, ah oui, de donc, valide et que ça a été le déclic qui a fait que moi, je me suis lancé. Et, mais en fait, et là, j'ai euh, posé mes premiers implants. Et tu as commencé directement, toi Non, alors les... j'ai suivi un premier cours. ah mais tu as commencé avec les implants... Euh, ah, les, dix... premiers, les premiers implants que j'ai posés, c'était des implants à insertion latérale. Ah, c'est fou, ça Je n'ai jamais... J'étais... Euh, complètement euh, anti... L'implantationnaire... Euh, euh, euh, euh, voilà. Pour, pour, un pour plan. moi, il fallait partir horizontalement et non pas partir verticalement. Euh, le message était, était dans ma tête et je l'ai gardé assez longtemps, jusqu'à ce que finalement, euh, même le Docteur Scottici lui aussi, passe à l'insertion verticale pour avoir les deux systèmes. Et c'est vrai qu'après, on a évolué dans, dans différentes... Voilà, la, la case départ c'était ça. C'est parce que toi tu as commencé direct dans, bah, dans la basale. C'était la basale ah. et j'ai fait de la basale pendant pratiquement 15 ans avant de mettre un, un, cylindre. un, un implant, un, un implant oui. cylindre de façon verticale. Et, et Alors en fait, je veux dire que euh, Didier, il est à Saint-Malo. Euh, pour moi, à mon avis, c'est certainement l'un des plus beaux cabinets d'Europe. En tous les cas, la vue qu'il a, il est sur ce qui s'appelle le sillon à Saint-Malo. C'est-à-dire qu'il a, il a une énorme bévitrée et il donne sur la mer. Ah oui, c'est magnifique, je vous mettrez des photos. Bon bah écoute Didier, merci beaucoup. Alors ça c'est un. Didier en fait c'est l'un des pionniers. Moi je l'ai rencontré il y, a, il y a 20 ans, 25 ans, et donc il avait déjà tout son background derrière. Et en fait, il, il a commencé, c'est vrai que tu es, es l'un des, ben des, des, des, des seuls hein, que, que, que je connaisse. Hein. Pour petite information quand même, avant de connaître le docteur si j'avais eu la chance de rencontrer le docteur Cherchev et le docteur Sialom, qui ah oui. eux étaient les pionniers de l'implantologie avant Branemark. Et tout à fait par hasard, j'ai pu me retrouver dans leur cabinet et assister à des interventions qui pour moi étaient... De c'était où à Paris, ça C'était à Paris. À, Paris. à Paris. Et homme c'était avec les... Et alors, si l'homme c'était les, les aiguilles. Les ils arrivaient aiguilles. à mettre des aiguilles jusque dans le malaire, dans le palais. Enfin, ils mettaient des, des aiguilles qui avaient 5-6 cm de long. J'en ai enlevé, moi, ouais. des aiguilles de ciel -homme dans ouais. sous anesthésie générale. Ah, ouais. euh, je me souviens d'un patient sur lequel il y avait, euh, en général, c'était un tripode, hein, il y avait trois aiguilles. Ouais. Alors, quelquefois, ça se dissociait quand ça se passait mal. Donc, on perdait une aiguille qu'on enlevait très facilement parce que finalement, elle n'était pas aussi intégrée. La deuxième non plus, on l'enlevait facilement. Mm -hmm. Et la troisième, qui faisait 5 cm, fallait une anesthésie générale, il fallait ah, ouais. faire une aile. Extrêmement profonde pour réussir à l'envers à sortir les, les aiguilles. Voilà, et quant au docteur Cherchev, lui il avait fait plein d'inventions plein avec différents implants dans, dans toutes sortes de, de, de directions, mais c'est vrai que grâce à ces gens-là, ben, l'implantologie avait pu donner ses lettres de nobles à son départ. Et en fait, en activité aujourd'hui, tu, tu fais que de l'implantation Alors, moi je, cours, je suis toujours généraliste, mais je continue, continue à, à apporter à euh, le choix d'avoir. Euh, eh tout voilà, le les choix d'avoir ou l'implantologie ou la prothèse traditionnelle évidemment mutilant des dents ce qui est moins élégant mm -hmm. donc c'est vrai que l'implantologie la, bon. c'est l'avenir et c'est le présent voilà. okay. bon merci beaucoup Didier, donc, on reviendra certainement avec que... Didier sur certains cas parce que tu as une telle expérience d'ailleurs merci. merci encore Didier merci je t'en prie merci.